bon bandeko balandia les avertis la chaîne abissos les avertis YouTube et puis euh, les avertis point net collapant pour la bino pour beaucoup par rapport à l'émission a bah, émission abissos qui une fois ou deux fois chaque semaine te zoé vers bino pour présenter le monde, je vous na que série de la série de la série de la série de la série de la série de la y de la besoin de la série de la Pourquoi la je vois que lorsque de faisons des choses comme ça, surtout de fois il y a le besoin euh, manifesté par rapport à que qu euh, et Alors, on parle avec euh, un de mes frères dans mon avis, que tout le bref, ma, bah, événement euh, a c'est-à-dire euh, le les événements oyé écouyent na futur bien à venir c'est-à-dire attend que moi dans Zambé moi dans Zambényo sur Zola Ndengai émission oyé ézali aubien série il y a émission auto ça là vraiment na cadre à série oyé donc événement tout le que l'on peut l'appeler nyonso oyé écouya mais événements on se so oye no te, me, mais oye couya. Mais vraiment, peut-être autrement, on a par rapport à ce que la Bible a dit, mais ce que l'Échou à notre Maître a dit. Mais tout tout comment dire, préparer biso, puisque il y a il y a y a deux catégories à Bat préparation ponanko, euh, prêt, pendant que mon beaucoup connu Mais euh, tellement tu dans un monde kou sa li, euh, donc ba mélange mélanger deux fois même, que tu as un mélange et que même qui que que que monde qui que que c'est un danger pourquoi puisque tu ne sais pas place ligne au cours sous qu'elle a offerte soit vous avez moins dans Zambé et Bongi osa vraiment la macaniser osa la que nous sommes en train de vivre sur donc sur sur cette terre ils allaient pas n'attends temps colimité alors tant au limiter tant on a qu'à t'aimer qu'il y permettre lui son pas, tout tisser relation on abat tout tout ba relation à moukili, tout se ba relation na nzambe puisque ceux que a coupé aux assises na tante, yako ko ya ko bongisa ceux que a koufi, au conseil na été ceux que a koufi, au conseil nous pardonnez tout au ko au ko pardonnez été ça dit euh, mon bon moï oui, et aller moment où yon, vraiment e bongi chaque motu alors chaque motu à se poser des questions par rapport a positionner vis à la position de vis-à-vis d'Anzambé. Nous allons parler des événements. Bah, événements où il bah, y a. Mais événements où il euh, y a, il y a au moins il a comprendre, n'est-ce pas, tant komi. Donc, tout le a retour à Yeshua, par exemple. Tout le a retour Yeshua. Tout le a enlèvement donc enlèvement comment dirais-je une bassinification en enlèvement ni puisque il y a d'autres gens qui ne savent pas qui ne comprennent pas faire cette différence entre le jugement dernier l'enlèvement c'est-à-dire ils ont trop compliqué pour nous, même sous même bas au bazar yango par la grâce de Dieu Togolouka l'enlèvement, comment faire pour que message de à ce que nous passions dans la vie. Nous avons passé Nous passé dans la vie. dans la vie. Nous avons passé dans dans la vie. Nous yo. passé dans la vie. Nous avons passé dans la vie. Nous avons passé dans la vie. Nous la au père, il pour a un peu la philosophie. Il y a Il y a un peu de philosophie. Il y de philosophie. a de Il y a le la Il y a de Yeshua. Que déjà place ouana a va bas appelle confusion et bêlé. Alors par la grâce de Dieu, Toko Mekako explique à na ba mots yapété eh, pour nous tenir à comprendre. Oyo chrétien yonso au yo chrétien, c'est-à-dire disciple à Yeshua, Toza na but moko pourquoi tu comment tu comment va disciple na ye? Touma va disciple nae pas ondi au fait, ok? puisque toi yebi ke alaka kibiso, il nous avait promis que là où il sera, nous y serons aussi. Yango si croyants nyonso, chrétiens nyonso, disciples nyonso, moi dans un nyonso, et bon gérer que espérance na bisoto. Espoir, Nabiso, pour nous au côté de l'eau, à partir de la relation, à partir de la foi, na partir la Yeshua. Alors, je babenga babenga ka que Yeshua vais babenga dire que deuxième venue. Ça dire que ya Pour dire que balobi que je vais vous que et bongi aya lissou. Maintenant, en déngue à Ndengge Ndzambé, à Salakibakambunaye, en fait, Yeshua a sa Zambe. Mais, il a fallu Amiko mi moto, pour y'a qu'on sa moto. Amiko mi si moto pour y'a qu'on sa moto. Ça dit moto, l'homme. Yeshua s'est fait cher, selon Jean 1. Aïe na katiya pour pou ko sove moutou. Mais, quand tu l'étais venu sur la terre, azoa ki forme ya moutou, en commençant par Moana et an te bengye anyo, Moana, tu bengi anyo, aza Moana. Aya ki loko la moutou, loko la moutou sans force, bébé. A botami, nan li mama, maman, bébé. C'était la première, la première venue. Maintenant, retour au choses de c'est la deuxième venue. Or, la première venue, il n'y avait pas de disciples. La première venue, il n'y avait pas, en fait, le concept de la vie éternelle. La première venue, il n'y avait pas encore, bien sûr, avant sa croix, il n'y avait pas encore, le Saint-Esprit, Na la première venue n'avait pas encore l'espoir de la vie éternelle. Il a fallu que nous avons Akoli, à la à vie n'est-ce pas? Espoir. Wana. A la vie éternelle, à la et puis à la quand on a dit, Première venue, dit, on a retour, on a dit, on a la deuxième, a on a dit, on a venue, avant a Isaïa sakolaki. Zacharie Sakolaki. a a on a on Na, bien sûr, la nouvelle alliance, mais Nakala, avant venu y a Yeshua, celui qui a beaucoup parlé de lui, c'était plus Esaïe. Totanga, passage beaucoup à Esaïe. Esaïe chapitre 9, verset 6, Natangi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc Yeshua, on a Esaïe. Pourquoi Puisque Isaïa qui prévu Esaïe, et C'est-à-dire pour la première venue, le prophète mais pour la seconde venue, la deuxième venue, c'est-à-dire le retour, il y a le belakiango, mais qui est à part le signe physique. à pesa ki est un signe, à part le signe physique. Il y a important de comprendre que nous devrions être prêts pour l'enlèvement. Puisque le retour il y a Yeshua, il y a un enlèvement pour nous Vous comprenez, l'amour. Ça dit événement libéatoire pour Nabisaobatu, et ça enlèvement. Donc, la prochaine donc émission. Mais là, je suis en train tellement de vous expliquer par rapport à, à, à ce, que, ce qui va se passer avant l'enlèvement en fait. Avant l'enlèvement, il faut d'abord retourner seulement. Mais retourner l'enlèvement, en ils a presque ils ont bloqué mais ils place placé Ça dit c'est pas une période, mais c'est un instant retour Il y a Yeshua dans l'enlèvement pour nabi batu et ça dit un instant ça dit y a un il faut nous nous avant de nous après ça dit il vient pour nous prendre directement et c'est ça que nous allons peut-être euh, lire donc un Thessaloniciens pour faire comprendre Chapitre 4 à partir du verset 16, tout en grand rapidement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur eux de Niwe, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire, le deuxième retour, il y a Yeshua, il ne va pas venir sur la terre. Il ne va pas venir sur la terre, pourquoi Puisque, la, la, la première venue, c'est la première venue, pour la première venue, c'est ça, au fait, euh, concept, il faut comprendre les bosses en C'est-à-dire, il était venu sur la terre pour bâtu, bâye bâye, pour se faire connaître auprès de Batu. c'est la première, n'est-ce pas, venue. Na e. Alors, deuxième venue, e, il a dit, il il a il il a, a, a saisir. il événementialibuso pour na yosola chrétien, chrétiens disciples croyants exalis d'abord enlèvement et enlèvement tout le monde mozindo peut-être na émission ukoya mais ah, à tout ça qu'on tient base par rapport à retour tout comprend d'abord retour y a yeshua pourquoi est-ce que yeshua fasse zonga tout en gros comment court rapidement tous en la carte, il y a Jean chapitre 16. Jean 16. Il y a vraiment chapitre, je ne comprendre, mais je vais vous quelques versets. Donc, on a Jean 16. Toujours dans la verset 5. Donc, aujourd'hui, Jean chapitre 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que,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 il, convainc, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tout ce qu'on a place. Yeshua a est à il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendra pas vers vous. » Wow Ça dit, pendant que Yeshua a na Mokili, le consolateur a Zaki il a fallu maintenant que Yeshua Kende pour le consolateur Ayana Katsinabiso. Comme lui, Yeshua était Emmanuel, Dieu parmi son peuple, parmi ses enfants, parmi sa créature, il a fallu maintenant que les consolateurs viennent pour que lui, au fait, puisse nous consoler d'abord, puisse nous enseigner, puisse nous expliquer les choses qu'on ne peut pas comprendre de nous-mêmes. C'est ainsi que les gens, ceux-là qui n'ont pas le consolateur, ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit, ne peuvent pas comprendre ces choses. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler des événements. Mais le vénement numéro un, c'est le retour pour ne pas dire l'événement numéro zéro, puisque les retours concernent plus Yeshua. Mais je, vous ai, je suis en train de vous expliquer ici pourquoi est-ce qu'il est nécessaire, d'abord, qu'il revienne. Il ne revient pas comme ça, il revient puisqu'il avait promis à C'est ainsi qu'il faut comprendre que lorsque Yeshua dit une chose, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il dit des choses, il le fait. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit, il a fait. Il a fait. C'est pourquoi ils ont il portable ces zig ngamalamba n'ego. Nasa u senga ke esprit nzambe e conduit yo zo landanga inatango. Cause alana, cause la distraction, toute distraction. Ça, c'est cette vie chrétienne, c'est ta vie, je veux dire, éternelle qui en dépend. Nakati dit que zo lo balelo. Ce so, qu'on comprend mal tout dans ma question. Il y a une série, peut-être une fois par semaine, émission, c'est-à-dire, je vais dire, dire série événement Ce qui dit, que grâce à une fois chaque semaine, tu avez une vidéo pour la donner un la pointe de bah Pour de la de la pointe Pour la pointe de la pointe de la pour la pour le moment. Ok, retour. Alors retour Pourquoi est-ce que y a un Zonga? On peut parler de retour que ce qui qui déjà. Je vous ai expliqué au début, dans le que première donc première venue naezara la moto. Mais deuxième venue il y a un moi pour enlever Mais alors ce qu'on a c'est tout ce virgule qui chapitre donc 4 et tout le que à côté Il ne va plus descendre à côté de Manama Pata. C'est ça l'enlèvement. Et cet enlèvement ne sera pas un événement pour tout le monde. Non, non, toujours ça a trompette. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va sentir, mais pressentir ça. Si on a un sans trompette, tu es transformé. Si on a un Yeshua, sans trompette, tu es ressuscité. Ça dit, sans trompette, c'est seulement ceux-là qui lui appartiennent. C'est ainsi qu'après l'enlèvement, le monde est presque bizarre. Parce qu'il y aura des manques de vides dans ma famille. Et le monde va continuer comme ça, mais nous parlons ici de, du retour à Yeshua. Alors bien, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas sur, donc vers vous. Mais je, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand je, il sera venu, il, convainc, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ça dit. Le Saint-Esprit n'a minute toaza awa. Le Saint-Esprit minute awa. C'est pourquoi le diable même tout ce qu'il fait, il ne fait pas parfaitement bien, pourquoi puisque il y a une puissance qui l'empêche. Il y a une puissance qui l'empêche de faire tout ce qu'il veut en fait. Puisque le monde n'appartient pas au diable. Lorsque nous disons que le monde est sous l'emprise du diable, c'est un sens pour dire qu'il contrôle des choses matérielles qui euh, amènent les gens à la destruction, en fait. C'est-à-dire qu'il contrôle cela. Mais dans le monde spirituel, le diable n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. C'est pourquoi le Saint-Esprit étant sur la terre, le Saint-Esprit empêche que le diable... C'est ainsi même. Exemple ou bien comprendre même des mondains lorsqu'ils font des films, ils mettent un âge, ils précisent un âge. Euh, donc, euh, donc, Sala, don, kazako, basako, ba, ba restriction, il y a âge. Pourquoi Parce que pour le il y un film, il y yeah, a c'est-à-dire à partir de 16 ans, à partir de 18 ans. Ba, même bateau, il y a un sens, il il y bateau il y a il y a il y a et ndenge moto a la cigarette te a ba photo cigarette photo o la cigarette ça dit ça mais malgré ça les gens qui vont fumer les gens qui vont boire nous les faisons en détruisant notre vie mais on a ça la cigarette ils sont obligés à colaxa danger c'est ça aussi la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit contrôle. il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Ma bé, ma soumou. Il est convaincu que ce que je fais, ce n'est pas bien. Il n'est pas à l'aise, au fait. Il n'est en fait. Il n'est pas à Il pas seulement fait. Il n'est pas à l'aise, en fait. Il Il pas à l'aise. que. Pourquoi Puisqu'il est convaincu du péché. Mais bien qu'il pratique, il fait le péché, il commet le péché. Ça à dire que le Saint-Esprit va convaincre, n'est-ce pas, le monde en ce qui concerne le péché. Hein Et puis, la justice, tout le monde a gagné. Même dans le pays, mais ils ont un ministère de justice. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu a tellement la force sur ses créatures, sur sa création, que Bango, sans le savoir, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi même le procureur, on a procureur. Procureur, les ali à qu'en il y a l'État. Or diable Satan et donc on a Satan ils ont presque un des procureurs pourquoi puisque ceux qui ont au ko funda donc sur job quand toi tu fais des choses le diable prend n'est-ce pas ton dossier à mon pays ça mais le Saint-Esprit, maintenant, il va convaincre le monde, y compris Yo Ozulandangai. Tu es monde. Il va te convaincre de pécher. Ça dit, à dire les autres, il faut que le retour, y à Yeshua. Yeshua a causonga, causonga, mais avant Zouabango, il ne faut pas ça la préparer, pas ça la renseigner. Il y a d'autres même qui sont chrétiens depuis leur jeune âge, mais ils n'ont pas, pas encore cette relation saine d'avec Dieu. C'est pourquoi les choses que je suis en train de dire ici, épais sont ma kasi, n'est-ce pas, que lukanzambe Lukan Zambe devrait. Le Saint-Esprit est là, parmi nous, il est là. Puisque Yeshua l'a dit, akokende akotinda Saint-Esprit, ça dit Saint-Esprit a Zali. Mais ce qu'on a montré, c'est qu'on a dit, Saint Saint mais Yeshua, c'est -ce que ça a convaincu nos péchés qu'on convaincre la justice, et puis, la jugement. Premier jugement, c'est un jugement personnel. Avant de faire quelque chose, tu te poses une question. Ce que je fais, c'est bien ou c'est mauvais Et si c'est mauvais, je le fais quand même, mais je sais quand même c'est mauvais, je serai condamné. Si c'est bien, je ne le fais pas, gloire à Dieu. Ça dit jugement à part le jugement personnel, le jugement ça me ça dit en fait ce qu'ils sont en train de vous dire ici c'est pour que vous n'ayez pas le jugement de Dieu sur vous en étant pécheur pour qu'il n'en enfer pour qu'il n'en enfer tu es chrétien ou non chrétien croyant ou non croyant disciple ou non ou pas disciple le message qui sont en train de te donner aujourd'hui ça pour nous aider à comprendre que evenema ou bien numéro 0 puisqu'ils ont concerné même Yeshua ils a retourné. Alors si go sulanda nga que tant il y aura plus le temps de donc il y aura pas de temps de transition en fait puisqu'ils a un instant a na ma pata bisoto Mais allez le prochainement continuer lecture, donc le Saint-Esprit il va convaincre, n'est-ce pas, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire, ce qui Saint-Esprit a ié. Pour convaincre les gens, ils ne peuvent pas croire en Dieu. Ils ne peuvent à croire en Dieu. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas croire en Dieu. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens faire de, de, donc des débats, puisqu'ils ne sont pas capables de capter le monde dans le monde. Et d'autres, ils appellent Dieu nature. La mère nature, puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Or, oh, le Saint-Esprit, c'est lui qui va convaincre maintenant. Batou, na Batou, bin zambete, banzambé. par ses messages, comprendre qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas, pas né, euh, euh, donc, euh, comment dirais-je, euh, donc, donc, au, donc, au hasard, non. Tu n'es pas un fruit de, donc, donc, du, du, donc, du hasard. Tu es quelqu'un zambe Yonzambé a prédestiné qui ?» à Alors, c'est à toi maintenant de faire le pas vers lui. Le Saint-Esprit va convaincre, n'est-ce pas, pour ce qui concerne le péché, parce que les gens ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Oh, c'est-à-dire, cette justice maintenant, « Oh, a les coles, les Dieu est juste, il te donne le temps de croire en lui pour laisser abandonner de péché afin que la na justice n'ait pas osé la sauver. Si tu commets de péché, na justice naïe la justice n'est pas osé condamner. C'est ça la justice de Dieu. Et et que vous ne me verrez plus, vous ne me verrez plus. La justice de Dieu, c'est-à-dire Dieu enlève Yeshua, Yeshua part, mais c'est pas le Saint-Esprit que tu revivrais et tu allais qu'on dans du Saint-Esprit. Et le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Le jugement pourquoi? Puisque déjà avant même que Nzambe a jugé Mokili, le diable est déjà condamné. C'est ainsi que ceux qui osent osent Satan, automatique. Puisque le Satan, le diable, au fait, lui déjà a sa part à Yébique, a Yebi que il a qu'à changer son soutien, à quoi bon le moté. mater? à quoi changer puisque sa condamnation est déjà déterminée. Alors maintenant le jugement sera pas seulement sur le diable mais sur ceux-là qui ne croient pas en Dieu. C'est ainsi que le retour n'est-ce pas Échoa, est choix manifestation, il y a gloire par rapport il y a mission avec Namon événement numéro zéro na pourquoi puisque ils ont concerné plus retour tout en attendant les le lobby na vie. afin que tout comme la baptisée du Saint Esprit et que tout prêt pour enlever enlèvement ils a le à moutou à à train na gare heure train rose la train par le Il y a eu un retard 20 minutes. Mais il retard à 20 minutes, il y a eu peu près. Il y a eu un peu de temps. Et soudain, le train est en train de faire. Mais imagine-toi que le minutes est en train de se Au lieu de se faire, il y a gare, un peu de temps. Il y a eu 20 minutes. Il y a eu 15 minutes. Il y a eu train de se keye. Et tu vas condamner personne. Pourquoi Parce que il y a eu un temps. Ça dit, le temps est en train de se donc, expliquer l'enlèvement prochainement. Azaki qui t'a expliqué d'abord le retour, il y a Yeshua, il y a les événements, y a Mounéne, Oyo et avant l'enlèvement. Mais sauf que, ils ont combiné. Ils ont instantanément Yeshua, ils ont été enlevés. Donc, prochainement, tu as l'objet d'un Jusqu'à ce que là question est de savoir si tu es en train de Tu es en train de savoir si tu par mail, par message sur téléphone, puisque... Malheureusement, il y a des commentaires qui sont bloqués. bloqués mais la bisso c'est mieux. Et je vois que ça vous donne aussi le temps de lire ça vous donne aussi le temps d'interagir de, de, de, de, de, de, de, de, avec nous. Et puis aussi, euh, ne pas seulement regarder la vidéo et puis zapper mais prendre le temps réellement de comprendre ce que nous avons prêché. Je vous remercie de grâce. Tout le en bas avec euh, la deuxième partie de notre sur l'enlèvement donc euh, ce qui nous concerne plus nous étant disciples à Yeshua que Dieu vous bénisse Shalom